Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen. amen. ce psaume et écouter la parole du Seigneur que Dieu soit réellement béni nous lisons le psaume chapitre 27 psaume, psaume 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel Pour contempler la magnificence de l'Éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élevera sur un rocher Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette Je chanterai, je célébrerai l'éternel Éternel, écoute ma voix Je t'invoque épité de moi et exauce-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face, ô éternel Ne me cache point ta face Ne repousse pas avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent « Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants !» Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Amen, I, I, am I can fly. I I go. I, am, I, I, do, I, I do. I have I had I I I had I I had I I I I I I I I I I I I I I I Ici notre Père. Que ce nom merveilleux que tu nous as accordé la grâce de pouvoir voir soit béni, Père. Ben. Gloire te soit rendue. Tu es vraiment digne de recevoir la gloire, l'honneur, Père Tupissant, au oh Dieu. Tout ce qui revient de plein droit, mon bien-aimé Père oh Dieu. Nous te disons merci encore pour ce que tu es pour nous pour ce que tu viens d'accomplir encore aujourd'hui, encore pour nous, Père. Ce que tu es en train de pouvoir faire encore parmi nous, mon béni-mé, Père Tubissant. Louange et honneur à Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu es le véritable, mon béni Seigneur. Et nous sommes vraiment dans le véritable, mon béni-mé Seigneur, notre Dieu. Parce que tu es réellement le Dieu véritable. Tu accomplis ce que tu as réellement annoncé d'avance, mon roi. Et tu es vraiment fidèle à ta parole à toi, mon béné-aimé Seigneur. Oh, quelle grâce de voir réellement avoir un tel Dieu, un tel Sauveur comme tu es, mon béné-aimé Père, oh Dieu. Nous marchons avec toi et nous sommes heureux, Seigneur, de réellement marcher, être conduit par un tel roi. Oh, tu es merveilleux, mon bénévole Père Divisant, par bah, ta façon à toi de pouvoir faire les choses, mon Dieu. Par ta conduite à toi, mon bénévole Père Tu fais les choses avec une manière tout à fait particulière, mon roi. Tu es réellement spécial, mon bénévole Père Oh, tu es digne d'être réellement craint, respecté, honoré, puissance. Oh, tu reçois nos droits, mon Dieu. Nos supplications aussi, mon bénévole Père oh Dieu. Merci. Maître béni, merci toi qui es le Rédempteur, mon béni, Patrice l'auteur de notre rédemption, mon Dieu, l'auteur de notre salut, mon pas Patrice le l'auteur de notre foi, mon pas du tout, tout vient de toi, mon Seigneur. Oh, tu es merveilleux, Père. Merci d'avoir créé les cieux de la terre. Merci d'avoir préparé, Patrice Dieu, la nature tout entière, mon roi. Sois béni et sois craint, respecté de tout le cœur, mon bénévole, Patrice dans les cieux, sous la terre, sous la terre. Que ton nom soit toujours élevé, Seigneur. Oh, qui pourrait être comme toi, mon bénémoine, Père Tibissant, il n'y a pas de comparaison, mon bénémoine, Seigneur. Tu ne peux pas être. Seigneur, tu es le seul, mon bénémoine, Père oh Dieu. Merci parce que tu, tu es vraiment l'unique, mon béni, Père. Merci pour tout ce que tu fais, mon bénémoine, Père oh Dieu. Merci pour ta présence glorieuse et divine encore, Père oh Dieu. Merci pour ton amour à notre endroit. Merci réellement pour ta miséricorde à notre endroit, bénémoine, Père Saint, parce que ce matin, tu nous as encore pardonné, mon bénémoine, Père Tibissant. Tu as pardonné à chacun de nous, mon bénémoine, Père oh Dieu. Nous nous tenons à la présence d'un Dieu qui est roi, qui est saint, qui pardonne. Oh défie encore, mon béni, mon père, tu Mon âme te loue et t'es glorifié et t'exaltes, te mon Seigneur. Pour ta bonté, à l'endroit de ton peuple encore, mon Père. Nous sommes soumis qu'à toi, mon béni, Père. Obéissant qu'à toi, mon bénémoine, mon Père disant, Ne servant que toi, mon béni, Père. Nos yeux ne sont fixés que sur toi. Merci vraiment pour tout ce que tu fais, Seigneur. Louange et honneur à toi pour ta bonté ton âme. Merci, notre frère Christian père. Que tu le bénisses richement. Merci. Oh, tu es vraiment Dieu de pouvoir agir encore davantage, mon roi. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais. Fait, Seigneur, tu donne encore une année de plus, mon bénémoine, Père Tébissant, qu'il en soit béni, Père, qu'il en soit aussi fortifié. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais. Béni sois-tu encore pour chaque frère et chaque sœur à cet endroit, pour ceux qui t'a pendant à chaque vie, mais passé en Dieu. Nous t'en remercions. à toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Merci pour le psaume. Merci pour l'adoration. Merci pour chaque frère et soeur qui sont en connexion encore ce matin pour tous nos frères et ceux qui sont venus de loin comme de près. Qui sont aussi béni Père, car nous t'avons aussi prié. Au nom de Jésus-Christ. De Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié, vous pouvez vous asseoir. Il est digne d'être loué, d'être adoré et glorifié aussi parce qu'il est vivant comme il a dit, puisqu'il vit, nous aussi, nous avons la grâce de pouvoir aussi vivre. Qu'il soit votre force, aussi votre appui et aussi votre secours. Comme il est toujours présent, il a dit qu'il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Nous sommes fortifiés par ce sauveur parce qu'il nous a toujours témoigné que tout ce qu'il pouvait dire et annoncer, il veille lui-même sur cela. Nous pouvons regarder depuis les temps anciens jusqu'à ce jour, nous pouvons carrément lui dire qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il a dit lui-même aussi que le Dieu des nations, ils ont, ils ont des yeux et ils ne voient point. Ils ont aussi des oreilles et ils n'entendent point. Mais l'Éternel, notre Dieu, qui a crié les cieux de la terre et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, il a les yeux et il voit. Il a les oreilles et il entend. Mais il a aussi une bouche et il parle. Nous le remercions parce qu'il est vraiment vivant. Nous l'avons entendu dans les psaumes, dès qui aurais-je peur, de qui aurais-je crainte Si l'Éternel est notre Dieu, alors nous sommes le plus heureux. Nous sommes le peuple le plus béni. Et c'est merveilleux, frères et sœurs, de pouvoir réaliser combien sur cette terre. Lorsque nous pouvons observer effectivement aussi la manière dont les choses se passent et de voir que réellement qu'il y a quelque chose de tellement si frappant, c'est qu'il y a deux dimensions dans lesquelles nous pouvons nous trouver. La première dimension, c'est celle dans laquelle nous sommes, où nous pouvons faire effectivement comme tout être humain le fait et vit, comme tout être humain peut vivre aussi et penser, comme tout être humain pense. Dans, dans les limites du raisonnement de chaque être humain et dans les domaines effectivement du toucher. Ça, tout le monde qui est sur la Terre est d'accord de pouvoir que je ne crois que ce que je vois. Mais maintenant, il y a une autre dimension. C'est là pour pouvoir y être et dans cela, mon frère et ma soeur. C'est cela, la grâce que nous avons. Vous savez, et dans cette dimension-là, il faut que vous puissiez y être. Mais pour y être, il faut y naître. Parce que si vous n'êtes pas né, de telle manière aussi que pour être dans cette dimension terrestre, tu ne peux pas venir dans le monde comme ça, non. Il faut que tu naisses dans le monde étant né dans ce monde, effectivement, alors nous comprenons les choses du monde. C'est là qu'on voit la différence, mon frère et ma soeur, entre la foi et le raisonnement, la manière dont nous concevons les choses. Parce que c'est là que la différence se fait, mon frère et ma soeur. Parce que, étant dans ce monde, effectivement, nous sommes venus par ce moyen par lequel vous connaissez tous et que nous appartenons à, à ce monde. Et, et les Saintes Écritures nous le disent et nous le rappellent encore. C'est l'apôtre Paul qui nous dit cela dans un corps. 15 qui nous dit, mais de la même manière que nous avons porté l'image du terrestre, parce que nous sommes venus du terrestre, effectivement, et nous vivons comme des terrestres, nous mangeons comme des terrestres, parce que nous sommes nés du terrestre. Donc on ne peut avoir qu'un comportement du terrestre, un raisonnement terrestre. Donc, terre à terre, comme on peut les dire, effectivement, est -dire, nous, nous, nous ne pensons que ce que nous voyons. Nous réfléchissons de la manière dont nous voyons les choses. Et alors là, effectivement, nous sommes considérés comme étant des humains. Un être humain qui réfléchit comme un être humain, qui travaille comme un être humain. Mais maintenant, il s'agit effectivement de rentrer dans une autre dimension. Dans ces dimensions-là, il ne s'agit pas de l'humain maintenant. Ah oui, ça c'est tout à fait... Parce que dans cette dimension-là, il n'y a pas des humains. L'humanité, c'est sur la terre. C'est pour ça qu'il fallait une naissance terrestre des humains. Mais dans cette autre dimension-là, non, monsieur, cela, ici, est quelque chose de très important. Et pour toi, et pour moi. C'est là qu'on comprend pourquoi nous sommes dans un combat. Parce que nous sommes renfermés dans quelque chose c'est dans cette couverture dans laquelle nous sommes. Mon oh, frère et ma soeur, il est absolument nécessaire que nous réalisions que c'est vrai, nous avons tellement joué nous-mêmes, même si nous ne voulons pas l'admettre, mais notre subconscient, notre fort intérieur, nous avons joué aux choses que nous ne pouvons même pas jouer avec. On ne peut pas se faire chrétien, on ne peut pas se faire croyant. Non, monsieur. On devient croyant parce qu'on a toujours Amen. été croyant. Parce qu'il n'y a pas notre voie, notre moyen. C'est parce que j'ai toujours été comme cela. Est-ce que vous comprenez Tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. C'est pour que nous comprenions, frères et sœurs, qu'il faut qu'il y ait un temps où qu'on puisse mettre stop à tous ces choses des enfantillages, effectivement. Frère, non, non, non, non. Il s'agit plus de jouer comme des gamins, comme des gamines. Il s'agit maintenant de prendre conscience de ce que nous sommes. Amen. Qui tu es, mon frère? Qui tu es, ma soeur Parce que ces temps-là doivent passer. Regardez l'état du monde aujourd'hui. Frères et sœurs, il n'y a plus du sud. Comment envisagez-vous vos lendemains? Avec le coronavirus. Mais frère, ce n'est pas une chose pour que... Non, c'est parce que je veux que vous puissiez comprendre les choses. Parce que parfois, vous dormez, vous pensez qu'effectivement, mais il faut que vous vous réveillez. Il faut que vous vous réveillez. Ou soit vous, vous savez effectivement ce que vous devez faire, ou soit vous ne savez pas ce que vous devez faire. Alors à ce moment-là, il y a un problème. Parce qu'il faut il faut prendre conscience, effectivement, de votre état. Vous pouvez bien et ça. Dans les saintes écritures, il y a une Écriture qui est claire, et qui, qui est vraiment de manière assez claire, dont chacun de nous peut se réveiller. Il dit, « Lève-toi !» À qui s'adresse-t-il Et puis il dit, « Sois éclairé !» Et puis plus bas, il dit, « Mais la terre entière et tout est dans les ténèbres !» Donc tout le monde est dans les ténèbres. Il dit que sur la terre, la ténèbre, les ténèbres sévit. Mais il dit, mais sur toi, frère et soeur, il faut s'identifier. Il dit, sur toi, pas sur un, mais sur toi. Alors le toi là, c'est qui Alléluia Est-ce ton voisin ou bien c'est toi Mon frère et ma soeur, ne sois pas en dehors de ce que Dieu fait. Tu dois être conscient que je dois être dedans. Je dois être sûr et certain que tout ce que Dieu a fait aujourd'hui, dans mon temps, cela me concerne. Amen. Je ne peux pas me sentir extérieur. Je dois me sentir qu'effectivement, que je suis dans la chose. Dans lesquels, effectivement, je suis appelé à pouvoir me retrouver. Être conscient qu'effectivement, que non, vous vous souvenez, frères de ça, lorsque les temps étaient accomplis, ou lorsque le Seigneur avait à dire par la bouche de Jérémie, les prophètes, que 70 ans devraient donc passer à ce qu'ils soient toujours dans l'exil, dans, dans, dans, dans, dans effectivement, ainsi de suite, effectivement, vous connaissez cela, après donc, 70 ans, donc, vous allez être ramenés. Lorsque les 70 ans se sont accomplis, c'est Dieu qui connaît les temps. Tout ce qui était des dieux, alors que les autres étaient en fait en fait occupés à pouvoir penser à d'autres choses, effectivement. Ah, Daniel, là, à la par les livres, effectivement, il vit que oui, les temps étaient donc arrivés. Et le Seigneur, son esprit, nous a et, et, et, dit, il est compris par qui de dit, voici donc le temps. Et alors là, le Seigneur revient l'esprit de Darius. Et qui fit faire par écrit effectivement quoi? Mais que Jérusalem, il devait détourner là-bas parce que le temps est terminé. Même si les gens disent que non, effectivement, mais Dieu a dit, mais il ne parle pas. Le... Non, non, non, non. Le Seigneur a une chose particulière. C'est sa fidélité. Il est fidèle pas à toi ni à moi. Non, il est fidèle à lui-même. Gloire à Dieu. La Bible dit que son nom est fidèle. C'est pour ça qu'il reste fidèle malgré notre infidélité. Il reste fidèle à sa parole. Parce qu'il est fidèle. Son nom est fidèle. Son nom est aussi la parole de Dieu. Nous le savons. Jamais, jamais il peut dire une chose et oublier ce qu'il a dit. Quand il a dit, lève-toi okay, okay. tu ne dois pas rester assis non non. No. tu dois prendre possession il dit, lève-toi tu as été choisi tu as été élu pour ne pas marcher dans les ténèbres alléluia gloire à Dieu il dit, lève-toi et sois éclairé quand tu te lèves, alors tu es éclairé Mais quand tu as assis, les ténèbres te couvrent. C'est pour ça que ça fait la différence. Je me lève et la lumière m'éclaire. Oui, monsieur, parce que Dieu envoie la lumière pour toi. Il a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Gloire à Dieu, honneur au Seigneur. Au temps du soir, nous sommes à la au lycée C'est le soir. Gloire au Seigneur, mon frère, ma sœur, où es-tu C'est dans ces temps ici que ta lumière à toi doit être manifeste, mon frère. Gloire à Dieu, si les hommes ont peur, moi j'ai le courage. Gloire à Dieu, honneur au Seigneur. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Dieu t'a élu pour ce temps. C'est pourquoi l'Écriture dit À celui qui vaincra, il faut qu'il y ait l'obstacle pour que tu combattes. Alléluia. Oui, monsieur, il est faux. Regardez David. Regardez David. Il y avait cet obstacle immense. Tous les pays des Philistins. Il y avait ces géants, Goliath, qui naguait le peuple. Les autres tremblaient. Même Saül tremblait. L'armée tremblait parce que Saül lui-même avait pris du foi et de courage. Mais il y a un petit bonhomme qui est venu. Frères et sœurs, c'est ça et lui, messieurs. C'est ça, un élu, ma soeur. C'est important, le petit bonhomme est venu. Alors que tout le monde était à tremblement, il avait peur, les géants terrassés. Quand le petit bonhomme a entendu qu'il s'agissait de son Dieu, il dit là, les choses sont différentes. Alléluia. Alléluia. Parler de son Dieu, de l'armée d'Israël, comme si Dieu était faible, il dit non, non, non, non, non si ça a eu le trembleur il y a un David Alléluia Alléluia mon frère ma soeur tu peux relever les défis aujourd'hui gloire à Dieu honneur au Seigneur Alléluia Alléluia Alléluia ce que les hommes ont peur toi lève-toi Gloire à Dieu, gloire à Dieu, pourquoi Parce que nous avons un puissant conquérant gloire au Seigneur, alléluia, il n'a jamais perdu de bataille, il est toujours le puissant, gloire à Dieu, alléluia. Lève-nous frère, lève-nous, lève-nous.